qui nous Un mouvement qui fait. Si je suis là, chaque jour, je des sur WhatsApp. Tout temps net sur WhatsApp. Tout le temps sur Facebook. Je un peu débolé là. Je suis sur Facebook, là. Je suis un peu débolé là. Je suis là. Qui ça m'a nourri là? M'a nourri le corps. Qui ça l'a fait, qu'on a? L'a monté. L'argon plante, ou à où ça l'a fait? L'a grandi. Donc, c'est cher la robe à manger. donc l'a grandi. L'a monté, l'a monté, l'a monté. Et l'orgueil, ça, ça, on pense au patabdi dit ou dit. Sauf pas au ne mais ils on vit dans la consécration. Vous mettez le corps à un côté. Et puis vous nourrit l'esprit. Parce que l'esprit nourrit l'esprit. Les choses spirituelles capables de nourrir l'esprit, les choses charnelles capables de nourrir le corps. Chair nourrit chair, esprit nourrit esprit. Mais là, on est dans la prière. Je dans la parole de Dieu. Je dans le jeûne. Ah, quoi, comment ça descend là? Oh, gars, il descend. Le moi, ça C'est moi avant tout le monde là. La descendre. Ça fait nous penser directement avec éléments indispensables à la consécration. On appelle tout de suite. Il y a plusieurs éléments qui permettent que vous menez envie de consécration. Je vais essayer de regarder si vous avez quatre là-dedans. Premier élément important pour marcher dans la consécration, c'est la parole de Dieu. Pas à sortir de là. La parole de Dieu. Pas de monde qui a dit que vous avez de consécration en dehors de la parole de Dieu. Ça n'existe pas. La foi vient de ce qu'on entend. Saudil. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pas comme on qui a dit envie de consécration, et pour le dire, il la parole. Il négligeait la Bible. Mais est-ce qu'on m'a dit que c'est chrétien et que chaque dimanche matin, je songeais le la Bible? Pour chaque dimanche matin, je songeais à la Bible? Bon, pourquoi ne ce pas qu'on sait ici? En réalité, bon Dieu fait grâce. Parce que parole Dieu, bon la parole de Dieu, c'est bon Dieu même. Et c'est la parole de Dieu...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 sous eux reconnait sa bon dieu capable de faire. les paroles bon dieu comment on fait qu'on est qui gens pour mener vie sous pas dans la parole comment on fait qu'on qui comportement pour prendre sans pas dans la parole si par exemple moi moi moi moi moi, moi pour vivre au canada par exemple pour me connaître qui gens pour me comporter au canada pour me connaître droit me connaître devoir ça pour me faire je ne pas chercher la Constitution du Canada. Et bien ça m'a fait. Je ne vais pas la Constitution Canada pour me garder qui est la loi. A gain, qui est côté de la commencer, côté de me fini Maintenant, en tant que chrétien, nous sommes citoyens du royaume des cieux. Qui est la Constitution du royaume? Parle avec moi. Qui est la Constitution du royaume? La Bible, la parole de Dieu. La constitution du royaume de Dieu. Comment faire qu'on grand pour me comporter dans le royaume Sans me pas la Bible. Sans me pas fouiller la parole. Comment faire qu'on est Et ça fait grand pile bagaille, grand pile trésor pour moi avoir Nos pas bah j'en yo trésor est là au cachet. Pour que nous ne prenions pas le temps pour nous découvrir. Donc, élément important pour nous marcher dans la, dans la consécration premier élément, nous dit c'est la parole de Dieu, la Bible. La Bible, c'est un dictionnaire c'est une bibliothèque. En tout cas, c'est une bibliothèque ambulante. Parce que la Bible nous connaît combien de livres Il y a 66 livres. Vous bon, voyez, on dit est écrit par environ 40 auteurs. Et chaque auteur, ça a aussi une couche qui est différente. Parce que quelqu'un qui était médecin, quelqu'un qui était berger, quelqu'un qui était pêcheur, etc. Et là, nous allons parler de la parole de Dieu. Il y a plusieurs dimensions de la parole de Dieu.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 Donc l'homme lit la Bible, qui c'est la parole de Dieu, m'abjeune une révélation. Et révélation, ça me c'est le? C'est le réma. Le logos, le réma.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 Est-ce que les pêche, C'est ça qu'on va des dans le miroir. Donc, l'offre de garder dans miroir, qu'est-ce qu'on fait? Ou rangez visage Et ça fait, Apôtre Paul, avec Abdi, avec Timothée, toute écriture est inspirée de Dieu. Pour enseigner, pour corriger, pour instruire dans la justice. Donc, la parole de Dieu, qui ça le fait? L'île là pour la corriger, pour la façonner, pour la raffiner. C'est ça qu'elle peut mettre au marché dans la consécration. Oui? La parole de Dieu a montré, mais ça n'a pas de bonne envie. Par contre, nous avons une grande dimension de révélation que nous recevoir dans la parole de Dieu. pouvez pas quelqu'un de l'eau dans les yeux. Ces paroles-là qui me conformer parce que c'est la constitution à la Bon, si je ne peux la Bible, quand je vais une révélation. Hein? Si je ne vais dans le Logos, quand je vais trouver le Rema. d'ailleurs, moment, je pense avec l'histoire, je suis en période, je suis bien aimé, je suis toujours communiquer avec lui. Et puis, pendant ma palavelle, dans la communication, je me sens que c'est un, un, un frère qui lit la Bible de Genèse à Apocalypse chaque année. Ça a été plusieurs années passées. Et puis, je me sens que c'est un même, même, même, même, même l'île de Genèse à Apocalypse. Et puis, je me sens que senti un peu de qui prend. Je me sens que c'est un peu de je dit, dis, pour bien aimer, je la Bible de Genèse et Apocalypse chaque année. Elle fait plusieurs fois. Je beaucoup dis, Comme je finis à l'heure, je prends une décision. Je commence à lire. Je commence à lire pour me sortir dans Genèse qui et l'Apocalypse. Et je commence à faire tout. Je répéter. Donc, je me que je me dis, que nous avons un engouement pour nous lire la parole de Dieu. Et vous ne pouvez pas mener vie de consécration sans la parole. Ça est impossible. Vous ne pouvez pas mener la consécration sans la parole. La parole de Dieu, elle doit être à la base. C'est elle qui doit faire autorité. La parole de Dieu. Et pendant que je lis la parole, je une révélation. Et je vais bien aimé Frère, nous sommes dans le Seigneur. Genre vous arrive dans la vie. C'est une révélation qui tu jouée dans la caille bon Dieu. Révélation dans la caille bon Dieu. Regardez. Même si, si tout le monde a couru à ou même obligé de rester là. Je joue une révélation. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. vous avez une révélation, même si vous pile ça, peu de dans le monde, pour pour aller. Vous avez camper de distance, de distance. Vous avez Mais fort dans la parole, ou à pour joindre de révélation. Et il y a la parole incarnée. La parole incarnée qui est Jésus-Christ. Si nous lu le somme 119, verset 11, verset 5, qui parle de la parole. Et le psaume 119, il y aurait hymne à la parole. C'est un somme en pile mon monde peur. Et en pile, fois faut en prédicateur, prêcher langue. Il dit moune monde que son somme 119. Vous ne comprenez ça Il dit moune monde que son somme 119, parce qu'elle est langue. Mais son somme qui est tellement riche, si vous commencez l'île, vous prend plaisir là-dedans. Son somme qui goût. Somnant délicieux. Le somme 119. Il y a deux boules qui en le somme. C'est extraordinaire. Et deux versets je vais citer là pour c'est le verset qui est plus connu dans somnant. Verset 11, verset 105 là. C'est deux versets qui est plus connus dans somnant. Mais toute somnant sont richesses. Bon, toute Bible a ses richesses. Comme on parle de 279, là, me dit ça. Son richesse extraordinaire. Jean chapitre 1er, verset 1er, parlez-nous de la parole incarnée. Au commencement, était la parole, la parole, et de m'non, avec Dieu, et la parole, était Dieu. Et dans le verset 13, nous même Jean 1er, ça c'est la parole incarnée. Ok. Non, non, ce n'est pas le verset 13. Ok, on va trouver ce texte-là. Ok, ce n'est pas le verset 13-là. Verset 13-là, des noms du sang, etc., Ok, c'est verset qui dit côté que la parole l'a faite chère. Ok, verset 14, très bien. « Et la parole a été faite chère, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Merci beaucoup, c'est le verset 14, pas le verset 13. « La parole a été faite chère. » Donc, c'est trois dimensions dans la parole-là. Parole, bon Dieu, c'est un premier élément pour permettre que nous marchions dans la consécration. Deuxième élément, peut-être que nous avons un élément, nous avons quitté de reste-là. Deuxième élément, c'est la prière. Ok, Pour la parole, nous n'avons pas de où Apocalypse, Apocalypse 19, verset 13. Pour la parole. Et Jean 17, verset 17. Jean 17, verset 17. Elle dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole et la vérité. Deuxième élément pour permettre qu'on marche dans la consécration, c'est la prière.